Il a été retenu des outrages et euh, je ne pense pas qu'il y aura une relaxe. <rire> je ne me fais aucune illusion là-dessus. <rire> voilà. Je vous remercie. Oui. Muriel, oui. alors hey. eh ben, Je ne pense pas du tout qu'il y aura une relaxe non plus. Après, euh, voilà quoi. Qu'est-ce que veux-tu que je te disais, ben, Je remercie tout le monde, mon avocate et tout le monde d'être euh, venu me soutenir. C'est super gentil. Et voilà. Bon, là, je veux dire, j'étais un peu fébrile hein, parce que c'est toujours très compliqué pour moi. Hein. Voilà, euh, enfin, comme je l'ai dit, euh, moi personnellement, avec euh, toutes les mésaventures que j'ai eues avec euh, les forces euh, de Mordor, police gendarmerie, voilà, euh, et gendarmerie, et jamais considéré comme euh, une victime, et toujours comme euh, une personne très euh, genre une terroriste, euh, voilà, une personne dangereuse, ce n'est pas du tout ce que je suis. Euh, je reconnais que voilà, peut-être avoir dit que c'était enculé, c'était peut-être un peu fort, mais comme moi je considère qu'ils m'ont enculé par le coccyx, par leurs épaisses. Voilà, que, bon, enfin, je sais pas, là, je sais pas trop quoi dire. Bon, à la fin, j'ai juste eu le temps de placer que bon, car le procureur général dit que je vais être en danger, que si jamais je me croise. Les flics ou quoi, ben ça se passera très mal, donc là, ben j'ai dit que lundi, lundi je me suis fait contrôler. Euh, j'ai des numéros personnels de gendarmes, il est arrivé que les gendarmes fassent appel à moi pour que je débarrasse le devant d'un supermarché de clochers en me disant sinon on va les embarquer, c'est à vendre. Donc c'est moi qui devais faire le boulot des flics. Euh, on nous a amené des flics, nous ont amené une paire de godasses sur la ZAD pour un ami qui n'avait pas de chaussures. Donc je ne n'aimais pas tous les gendarmes ni tous les flics dans le même panier. Euh, ceux que j'ai insultés, ceux à qui je m'adresse en traitant les, en les traitant de force du Mordor, ce sont ceux qui bon, m'ont fait du mal à moi, qui ont fait du mal à mon père, qui ont par exemple tué Rémi euh, qui ont éborgné, qui ont arraché des mains, qui sont sortis en toute impunité et qui en plus derrière euh, ont le culot de demander euh, des dommages, et puis, voilà Donc j'espère vraiment que euh, la justice, euh, bah, voilà, il n'y aura pas de relax, le aussi convaincu. C'est ce que je disais à Eric, entre septembre 2019 et, et aujourd'hui, février 2023, t'as pas brûlé beaucoup de gendarmerie Absolument pas. Absolument pas. Non. Voilà, donc ça fait plaisir de voir que qu'Eric a, a pu se déplacer ouais, tout pour, à te, fait. pour te mm -hmm. soutenir. Ouais, J'ai été le chercher à Oleron, ouais, ouais. Malheureusement, bon, Gigi, elle est, elle est malade. Oui, tout elle à est une analyse, elle ne peut, peut pas être là, mais ça fait plaisir de, de, de, de voir qu'il y, y a du soutien, que des, que des personnes viennent et se sont concernées, parce qu'ils voient bien que ce n'est pas uniquement le procès de Muriel Cap de Vienne mmh. on, est, on est quand même sur le procès de la, de la violence policière, et je dirais euh, un petit peu d'un conflit asymétrique, où le, le citoyen est présumé coupable, et où les forces de l'ordre sont toujours dans le rôle de, de la victime. Bien sûr, tout à fait. Bon voilà, après il voilà, y a pas mal de personnes qui, qui n'ont pas pu venir, donc ils se sont excusés euh, voilà, par téléphone et sur Messenger. Donc euh, voilà, à Michel, à Françoise qui sont des gilets jaunes et tout, je dis merci. À Jean-Marc qui est un communiste, je dis merci aussi pour tout leur soutien à distance. Et, et à tous les gens qui sur Facebook aussi euh, voient euh, qui je suis vraiment et qui me soutiennent aussi pour avoir été eux-mêmes victimes de... Voilà. Je bah, le... te remercie Muriel, je vais essayer de voir euh, qu'on puisse, euh, qu'il y ait un petit dialogue avec Eric. Euh, oui, voilà, il est là. Pour, pour est là. Ah ben bah, c'est lui qui a ma bouteille d'eau. <rire> et lui, j'en euh, parle même pas. J'ai fait la goutte d'eau dans les premiers tucs euh, qui étaient à la goutte d'eau, que j'ai défendu. Vrai. Après, euh, bah, je l'ai défendu à la cour d'appel ici, je sais pas si tu te rappelles. Et, et... Voilà, quoi. Et l'autre jour, sur son Facebook, je vois la photo, tu dans la cage, devant. Ouais, mon ouais. Euh, je, je, je tout jeune, mais... Et, non. Non. Non, et, non, non, non, non. et tu vois, par exemple, on parle de flics, il <rire> avait des problèmes de prostate. On était donc en cellule, dans l autorisation sur internet, ce il demande l'autorisation de soins en toilette. C'est ce qu'il t'a dit, le flic. Pisse-toi dessus, il les a dit, ça pue la pisse. Ouais. D'accord, donc tout ça, des choses comme ça, moi j'en ai plein la tête, tu vois, plein mes tripes, plein mon cœur. Et ça, fait, ça contribue mais aussi oui, au fait ouais. que, à un moment donné, bah, ça m'a trop gonflé, en fait. J'étais en garde pied à Paris les, les toilettes étaient juste à côté, moi j'ai pas mangé pendant trois jours, hein. exprès pour ne pas avoir besoin d'aller aux toilettes. Parce qu'il y a tant temps infini, tu vois, exprès pour te, tu te, te réduire, euh, voilà, une tas de merde là. Et donc les toilettes étaient juste à côté dès qu'ils embarquaient des gars, tu vois, ils commencent à leur baisser le froc avant, tu vois, je sais pas, ils, ils leur mettent dans les fesses, tu vois, pour voir s'il y a quelque chose et tout, t'entends, aïe, aïe et tout, mais c'est affreux quoi, je veux dire, c'est horrible, c'est horrible. Donc, euh, qu'il voilà, qu y ait des gens qui puissent exercer ce, ce genre de boulot ouais, tu... de merde dans toute infinité. Ouais, et que, et que, que tu vrai. peux pas porter 23 ans. Pour lui, ce enfin, juge-là voilà. du pain, il est quand même là depuis 40 ans au moins, mmh. donc si tu veux. Et à mon avis, il ne va pas être trop Il a pris des notes là, sur la proportionnalité avec la Cour européenne sur la liberté d'expression, mmh. sur le fait qu'il faut aménager mmh. les peines, euh, à initio c'est-à-dire immédiatement, et, et pas mettre du ferme. Euh, J'espère qu'il va faire donc il fort. vais pas Mais euh, j'espère vraiment que et qu'il a dit d'entrer que c'était des insultes euh, et des grossièretés. C'est-à-dire j'ai vu de suite qu'il faisait pas, il, il exagérait pas, il, même par rapport à ce qui est. Tu vois, il n'a pas du tout exagéré.